Bonjour bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais trier mes affaires de maquillage, beauté, hygiène euh, même de toute la famille d'ailleurs pour ce qui est réserve de brosses à dents etc euh, comme ça vous voyez où on en est dans le zéro déchet et dans le durable et en même temps moi ça me permet de me faire la liste de ce que je veux regarder mais pour les soldes parce que du coup c'est là que je vais regarder euh, si je dois m'acheter par exemple du fond de teint ou des trucs comme ça oui, je sais, ou si je veux, du fond de teint. Donc voilà, c'est mon but. Là, je vais regarder, je vais... Parce que ça fait deux ans que j'ai pas fait de tri de maquillage. Et donc, je pense qu'il y a quelques trucs qui vont être périmés. Parce que je ne me maquille plus tous les jours, n'est-ce pas Et bon, voilà, donc c'est là que je vais un peu commencer à réfléchir à ce que je veux. Qu'est-ce que je peux récupérer pour mes DIY, etc. Etc. Alors, on me suit donc voici un peu tout ce que j'ai. Vous avez le maquillage d'un côté et ensuite toutes les réserves. Il euh, faut savoir que <rire> je vous mets la vidéo en carte et en bas. Avant, je remplissais deux tiroirs de maquillage. Donc bon, je sais que ça va. Là, il y a toutes les, les cosmétiques beauté pour toute la maison. Mais voilà, je veux améliorer, être encore plus zéro déchet et surtout nettoyer tout ce qui est périmé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai bien utilisé. Je vais récupérer les conteneurs. Donc là, l'eyeliner, il est censé valable six mois. Ça fait trois ans que je l'ai. Euh, les mascaras sont totalement secs. Donc je vais récupérer les brosses parce que j'ai un mascara solide que voici voilà, que j'ai hâte de tester. Le blush, ça fait trois, quatre ans que je l'ai. Et donc voilà. Bon, il est temps de, de s'en débarrasser. Je vais récupérer la boîte aussi. Mes pinceaux sont bons. Cette palette, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Et il euh, y a même déjà des petites bubules de d'oxydation ou de, de bactéries, donc ouais, bon, c'est bon. Tout le maquillage que je mets de côté, ben voilà, ça fait deux trois ans que j'ai tout ça, et euh, il est temps de changer tout ça. Donc oui, vous avez déjà vu ma petite palette Zao makeup, donc je suis super contente. Et là, c'est mes trois palettes Sleek qui me restaient, que j'utilisais énormément, mais voilà, ça fait longtemps que je les ai. Euh, voilà, je ne sais pas encore si je vais essayer de les donner ou si je vais les jeter. Je réfléchis, je ne sais pas comment les désinfecter ou autre, donc je, je réfléchis. Ensuite, on a euh, bah, forcément tout ce qui est estensiles. euh J'ai beaucoup de parfums, en fait, celui-là, il est bientôt vide, donc je vais essayer de récupérer la fiole. Il y en a un pour l'été et les deux autres, c'est euh, hiver, jour et nuit, on va dire. Donc forcément, bah, j'ai un rasoir double lame. Ça, c'est le parfum de Cologne Souvenir. Les auriculis, je vais apprendre comment les utiliser, coton-tige, etc. Bon, vous voyez bien. <rire> ça, c'est de quoi faire mes manicures et pédicures. Euh, la petite huile de massage. Vous savez que j'ai des certifications de masseuse et j'adore masser. Brosse à dents, dentifrice. Euh, le savon, ça, c'est du shampoing solide. Et puis, donc, ça, c'est ma petite brosse pour brosser le corps. C'est oui, elles sont périmées depuis un an. Tout va bien. Ce gel douche, ça fait trois ans. Enfin, c'est pas du gel douche, c'est pour le bain. Ça fait trois ans de l'ai. Celui-là, il est bon. Je l'ai eu en juillet, donc peux pas encore le finir. Ça, ce sont des savons faits main. Et ça, ça vient de chez Fabrique de Courenne, Donc, je voudrais les tester. Voilà, voilà, voilà. On est bon en savon, je pense. <rire> ça va être pour les enfants et moi. Et Et... Et... et... Ensuite, euh, ça, c'est donc mon compagnon qui m'a acheté pas mal de petits euh, pains effervescents euh, pour le bain. Donc, je vais les finir et après, je vais lui demander de chercher des versions zéro déchet. Très bien. Le masque, donc c'est pour ma, ma fille et moi. Euh, on le finit et puis c'est bon, on n'en veut plus. Ça, alors là, il faudra m'expliquer comment le sang peut décolorer des matières. A qui donc là, c'est nos mouchoirs. Tout ce qui est pour la manicure la palette, tout reste là et ici, donc ça il faut que je regarde comment ça fonctionne et ça ce sont les conteneurs que je vais vider, bien nettoyer et essayer de récupérer pour faire des recettes ou les brosses par exemple pour le mascara et ça c'est un lip gloss j'aimerais bien, la couleur ne me va pas j'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen de mettre genre de l'huile de coco juste de l'huile de coco dedans pour avoir de l'huile de coco en application comme ça, facile. On va essayer. Voilà, voilà. Et donc voilà, les petits pots bien nettoyés. J'ai hâte d'essayer plein de recettes zéro déchet et de vous les partager. J'ai aussi crié et gardé qu'une petite vingtaine d'épingles comme ça pour les cheveux. Le reste, je vais donner. Et donc, voici le résultat final, tout rangé, donc là c'est mon côté du miroir. Bon, avec des choses qui s'utilisent pour tout le monde aussi. Euh, ça c'est pour la cuisine, en fait on divise, on achète toujours un gros pot, et on divise en deux. Un pour la cuisine et un pour euh, la salle de bain, faut que je refile Parce que clairement on l'utilise plus sur notre corps que dans la cuisine. Et ensuite il y a les brosses à dents. Euh, alors ça, c'est entre guillemets gags parce qu'on les utilise pas très peu. Ma, ma fille se lave les dents avec la brosse électrique beaucoup plus facilement. Et mon fils, bon, il a un an, donc on l'a essayé deux fois. Mais c'est pour les finir. Parce faut bien les... On les a reçus, donc il faut bien les utiliser. Donc les huiles de massage. Et là, c'est le coin de mon homme. Et aussi, on aime bien utiliser du bicarbonate et de l'eau oxygénée. Euh, une fois de temps en temps pour euh, nettoyer les gencives euh, de nous adultes, n'est-ce pas Et une fois tout rangé, donc là c'est le point savon. Euh, à part mes lentilles et ça, c'est en gros c'est tout ce qui est pour tout le monde. Les brosses à dents. Donc voilà. Et ensuite, euh, alors pour toute la famille, on utilise encore les gels douche comme ceci, sans savon. Euh, parce qu'il faudrait trouver des savons, des pains de savon sans savon. Parce que mon homme a, et ma fille a la peau très, très, ont la peau très, très, très sensible, qui ne supporte pas les savons. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Et ça, pour la petite histoire, la maman de mon homme était coiffeuse, et donc du coup, à chaque fois, elle leur filait plein de shampoing C'est le dernier qu'on essaye de finir, parce qu'en fait, on utilise ça ou le shampoing solide. Mais bon, on essaye de finir ce qu'on nous a donné. Et donc, toujours, euh, on a encore un refill de gel douche, euh, des packs de mouchoirs, enfin, des gros packs de mouchoirs comme ça, euh, pour quand on est malade, parce qu'en ce moment, on a pas mal de rhinos. Ça, c'est pour la peau sensible de mon homme. Et euh, on a encore un refill de, de dentifrice euh, conventionnel, on va dire, parce que nous sommes en train de tester celui-là, le solide. Euh, mais voilà, on en avait déjà un refill, donc euh, pour l'instant, on est en phase de test. Voilà, voilà, vous savez tout. Je suis totalement transparente avec vous. Euh, je vous ai déjà dit que j'avais une brosse à dents électrique parce que j'avais pas mal de soucis de gencive. Et donc voilà, Donc j'alterne entre brosse à dents électrique et euh, ma brosse à dents euh, normale. Quoi. Voilà, voilà, vous savez tout. Ah, yeah. Rien